Je pense qu'on va commencer. Euh, du coup, euh, on va vous parler ce matin de monitoring et d'observabilité sur une application Django. Donc en bref, euh, je suis Lionel, euh, mon collègue Pierre, on bosse tous les deux dans une boîte qui s'appelle Blimeo, on va revenir en deux secondes sur ce qu'on fait après, parce que c'est un lien avec le sujet. Euh, on a plutôt un background DevOps, on s'occupe, euh, du coup on est Toulousain, on s'occupe euh, du Meetup Toulouse DevOps, euh, je m'occupe en plus du Capitole du Libre, et euh, j'avais la chance d'organiser la Picon FR 2017, donc je suis content que cette année ça revienne au pays de la chocolatine, euh, la Picon. Euh, j'ai commencé à faire un peu de sysadmin euh, du DevOps euh, à l'époque où Nagios s'appelait encore NetSaint et c'était encore plus moche que Nagios maintenant. Donc euh, en, en deux mots, euh, Ablimo, qu'est-ce qu'on fait On fait une solution de, de supervision en, en mode SaaS. Euh, pourquoi on fait du SaaS Parce que le motoring peut parfois être compliqué euh, à maintenir... Euh, euh, faire en sorte que ça tourne toujours, que les notifications arrivent toujours, donc il y a des gens qui aiment bien la, avoir l'open source chez eux, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, donc euh, c'est pour ça que le SAS existe. Euh, on essaie d'avoir un maximum de, de compatibilité avec euh, tous les standards du, du marché, donc euh, bah, que ce soit les outils maintenant qui sont apparus comme Prometheus, comme soit Graphite, euh, Statd. donc on va avoir des connecteurs, donc vous n'allez pas avoir, avoir des choses propriétaires à mettre euh, dans votre infra pour, euh, pour utiliser la solution. Et on fait... Deux projets open source, donc il y a Glouton, dont on va parler un petit peu après, qui est en fait euh, l'agent qu'on va déployer sur nos serveurs pour euh, monitorer. Donc il va principalement avoir des passerelles vers plein de, de protocoles connus de, de supervision. Et SquareLDB qui est euh, la base de données du coup Timeseries série Database qu'on utilise aujourd'hui euh, pour stocker nos métriques et qui est en fait un, un backend de, de storage compatible Prometheus et qui est basé sur Cassandra. Euh, petit retour en arrière, euh, à l'époque où le monitoring s'appelait monitoring, euh, ben les serveurs ils étaient considérés comme des, euh, des boîtes noires, c'est-à-dire qu'on s'intéressait peu à ce qu'il y avait dans le serveur, tout ce qu'on donnait, c'était, euh, ben on donnait à, à son sysadmin l'application à déployer, il devait superviser ça, donc il vérifiait que le serveur, on arrivait à le pinguer, qu'on arrivait à faire des checks TCP sur les différents ports, le serveur web, la base de données, on n'avait absolument aucune métrique, euh, tout ce qui nous intéressait c'était savoir que c'est up, donc c'était OK, pas OK. Donc c'est là-dessus que se basent tous les, les Nagios et, euh, et leurs dérivés. Et puis, euh, le, la vie a évolué, l'infrastructure a évolué, le code a évolué. Euh, on est passé sur des microservices où tout le monde a plein de trucs. Donc je pense que c'est totalement illisible de loin, mais euh, vous avez l'idée. Là, vous aviez une application monolithique. Euh, vous avez plein de boîtes, alors des fois c'est vos boîtes à vous, des fois c'est des composants que vous avez réutilisés. C'est pas, pas forcément euh, vous qui faites du microservice, vous pouvez utiliser plein d'autres services tiers. Et à débuguer ça devient de plus en plus compliqué, euh, vous avez besoin de vérifier euh, la disponibilité de tas d'autres services. Il euh, y a des containers qui sont apparus, ça devient dynamique, donc là où votre Nagios vous le confierez une fois pour toutes, et ben, ça, devient, ça devient compliqué, c'est plus du tout adapté pour, pour faire ce qu'on... La manière dont on faisait il y a, il y a encore dix ans. En même temps, le monde de, de la supervision a, a évolué. En 2008, il y a Graphite qui est apparu, qui a pas mal changé la donne. C'est un projet qui, était, euh, qui a mis les métriques en avant, c'est-à-dire qu'ils ont oublié tout ce qui était check, donc euh, je vérifie que ma base répond sur tel port. Tout était basé autour des métriques et vous pouviez manipuler ces métriques, donc vous pouviez les sommer, faire des dérivés, vous pouviez faire plein de choses sur les métriques, c'était... Euh, c'était assez sympa, c'est enfin toujours sympa. C'est un projet qui est écrit en plus en Python et en Django, qui, avait, euh, qui était assez pénible à installer et qui, était, qui avait des de problèmes de scalabilité aussi. Et du coup, quand Prometheus est arrivé en 2012, c'est un projet qui est issu de SoundCloud, euh, qui est maintenant euh, à la, qui est un projet gradué de la CNCF. Donc la CNCF, c'est un... Une filiale de la Linux Foundation qui rassemble tous les projets euh, qui sont autour de, du cloud et, euh, et c'est arrivé, c'était un projet en Go donc c'est l'époque où tout ce qui était en Go était forcément cool euh, et ça a pas mal pris notamment parce qu'il y a tout un écosystème qui s'est euh, gré, grévé autour de ça euh, donc les, les exporteurs, Pierre va revenir dans, dans quelques instants sur ce que sont les exporteurs euh, Grafana qui est un super outil de, de visualisation et les logiciels eux-mêmes se sont mis euh, à, euh, à exporter des métriques au format euh, Prometheus donc c'est le cas de Kubernetes mais c'est aussi le cas de, de Trafic qui est un reverse proxy écrit en Go par, par une boîte française et il y a plein d'autres applications qui sont mis à exporter directement leurs métriques au, au format Prometheus donc le système a, a pris pas mal le pas et c'est devenu un, un standard de, de facto alors le titre de notre, de notre, euh, de notre conférence était observabilité. Donc en fait, euh, qu est que, quelle est la différence entre monitoring et observabilité Alors tout le monde ne s'accorde pas forcément euh, énormément dessus. Mais euh, là où le monitoring considérait que, une, une black, on considérait que le serveur et le service étaient une black box, donc on savait rien de ce qu'il y avait dedans, l'observabilité, on va aller chercher qu'est-ce qui est dans... Enfin, au contraire, quelle est l'architecture de l'application donc on va connaître l'architecture de l'application, on va chercher à exporter des métriques à partir de, de cette application. Donc on va monter des tas de métriques en se disant ça servira plus tard, euh, au, au pire en stock, et on, on pourra utiliser ça pour débugger. Et on va aussi remonter notamment des métriques métiers. Donc euh, par exemple, euh, là où vous aviez avant euh, purement euh, l'utilisation de votre CPU, bah vous êtes capable de... de de corréler l'usage de votre CPU avec euh, bah, le trafic sur votre site. Est-ce que vous, êtes en, vous avez 5 visiteurs ou 10 visiteurs ou 100 000 visiteurs euh, par rapport à, au nombre de... à l'usage de votre CPU Donc vous allez quand même beaucoup plus loin. Et puis il faut bien l'avouer, c'est quand même un buzzword aujourd'hui qui, qui est en train de prendre le pas sur le monitoring. Si vous regardez les, pas mal d'acteurs du marché, le, le mot monitoring il est en train de disparaître, et tout le monde met observabilité, parce que c'est plus cool. Euh, L'informatique est parfois soumise à des effets de mode aussi quand même. Euh, l'observabilité, tout le monde s'accorde à peu près sur le fait de dire qu'il y a trois piliers. On va principalement parler des métriques aujourd'hui. On va rapidement balayer tout ce qui est trace et log. Mais il y a ces trois, trois morceaux qui sont, euh, qui sont importants dans l'observabilité, à la fois métrique, log et traces. Euh, si vous recherchez un peu sur Internet, euh, en termes d'observabilité, vous allez trouver à peu près deux méthodes, euh, parce qu'il faut trouver des acronymes aussi parce que c'est cool. Donc la méthode RAID, euh, qui permet de mesurer donc, le, le taux de requêtes que vous avez sur votre service, donc souvent des requêtes HTTP, euh, le taux d'erreur, donc euh, combien de fois votre service est parti en erreur. Donc si je reviens par rapport en comparaison à ce qu'on pouvait faire avec du monitoring, ça reste quand même intéressant de savoir que euh, bah, votre, euh, votre service ne répond pas juste 200 sur index.html mais par exemple si vous avez toutes les si vous faites ça avec les exporteurs que va montrer Pierre avec, après euh, sur, en monitorant tous les, toutes les requêtes à page que vous avez et bien, vous êtes capable de dire que vous faites en fait 90% d'erreurs 500 peut-être qu'il y a un problème et qu'il faut aller regarder euh, et du coup durée aussi le D pour duration, donc le, le temps que prend chaque requête. Donc là aussi, peut-être que vous fassiez une 200 sur votre index.html, mais si vous mettez 10 secondes à répondre sur chaque page, peut-être que vos clients, vos utilisateurs, ils ont juste envie de partir en courant quand ils utilisent votre service. On trouve aussi un autre acronyme qui est USE, où c'est pareil, enfin on va retrouver du coup l'utilisation des ressources, la saturation... Et euh, on reste sur le, le taux d'erreur. Voilà, c'est le deux types de métriques qu'on va on va relever, et Pierre va va montrer juste après ben, les, comment on peut les les récupérer. Donc oui, euh, donc Prometheus, l'un de ses points forts, c'est sa simplicité. Donc euh, pour créer des métriques, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de choses à comprendre, connaître. En fait, les exporteurs, c'est donc eux qui vont fournir les métriques, c'est ce qu'on va mettre dans son application, dans les services qu'on implémente. Et en fait ces métriques, c'est simplement une page web qui expose en format texte le nom de la métrique avec des labels et sa valeur. Donc on n'a pas à connaître un format compliqué, c'est vraiment juste du texte. On n'a pas à connaître un nouveau protocole pour envoyer ces métriques. C'est de l'http que bah, souvent on manipule déjà. Et en plus de ça, il euh, n'y a, de... a pas beaucoup de configuration à faire sur euh, son application qui va exporter ses métriques, parce qu'en fait, c'est le serveur Prometheus qui va récupérer les métriques. Donc, euh, côté application, on ne configure pas, il faut aller pousser les métriques, toutes les X secondes sur euh, tel endroit-là. Non, c'est euh, le serveur Prometheus qui va récupérer ces métriques-là. Donc, ce qui fait que... Euh, Ajouter des métriques sur son, son application, c'est plutôt très simple. Euh, il existe d'ailleurs euh, énormément d'exporteurs euh, qui sont déjà implémentés euh, pour des bases de données, euh, pour des PostgreSQL, des euh, MySQL, des Redis, etc. Euh, et quand on veut le faire sur son application à soi, euh, il y a des librairies euh, clients Prometheus qui permettent de générer euh, enfin, ce qu'on voit là sur... Euh, le screenshot qui n'est pas forcément extrêmement lisible, mais c'est cette page qui donc fournit euh, toutes les métriques pour exporter. Il y a des clients qui permettent de générer ces formats, ce format texte-là, et même d'ajouter un, un, un petit serveur web dans n'importe quelle application. Euh, Python, Go, euh, il y a même du Bash. Je ne sais pas trop comment est ce qu'on fait un serveur web en Bash, mais ça existe. Euh, dans le cas en plus de Python et Django, c'est même encore plus simple parce qu'il existe un, un module Django Prometheus qui permet en fait d'exporter de, tout un tas de métriques de son application Django avec euh, enfin quasiment aucun effort. Il suffit d'aller ajouter euh, Django Prometheus dans ses applications installées et modifier un petit peu sa configuration pour l'ajouter euh, dans les middleware. Et résultat, il va lui-même automatiquement aller exporter euh, énormément de métriques euh, de son application, il va vous donner euh, ce qu'on voyait sur les, les métriques RAID, donc le, le nombre de requêtes, leur durée et leurs erreurs. En fait, il le fait tout seul pour vous. Pour chacune de vos vues, en fait, il va vous dire euh, cette vue-là, elle a été appelée tant de fois, elle a mis euh, tant de temps, et si elle a fait des erreurs ou non. Il est aussi capable de le faire sur les requêtes à la base de données. Euh, si on a un cache, par exemple un cache Redis, il sait aussi fournir ça. Donc, euh, en ayant juste mis euh, Django Prometheus et l'avoir configuré, on n'a pas touché à son code. En fait, on est déjà en train d'exporter euh, beaucoup de métriques qui ont donné déjà pas mal de visions sur euh, si son application elle est saine, si elle répond rapidement, si elle est utilisée euh, et si elle fait des erreurs. Euh, en plus de ça, il vous fournira même ou trois autres trucs qui peuvent être sympas, qui sont euh, l'utilisation mémoire ou même CPU dans l'ensemble de, de l'application. Euh, qui sont toujours aussi des, des métriques intéressantes à, à avoir. Il euh, y a aussi euh, un autre euh, outil là, c'est pas vraiment des métriques en soi, c'est plus proche de ce que faisait Dynagios, euh, à savoir des checks si c'est ok ou pas ok. Mais euh, c'est dans la même veine, c'est-à-dire c'est Django Heals Check, euh, pareil. On suffit de le mettre dans ces euh, dans ces applications installées, un peu de configuration. Euh, touche pas son code et on va obtenir euh, une page qui va nous dire si la connexion à la base de données elle est ok ou pas, si la connexion à euh, Redis elle est ok ou pas et enfin euh, ces deux outils s'intègrent bien avec l'écosystème Django pour justement aller euh, relever les, les métriques de tous les, les composants standards euh, donc euh, base de données euh Cache, euh, il y a aussi des. Si on utilise du stockage pour des fichiers dans genre du S3, des choses comme ça, ils sont aussi capables sur des modules standard Django de les relever. Euh, donc, ça, ce serait pour l'aspect des métriques un peu euh, génériques, on va dire. Mais avec Django Prometheus, on est facilement capable aussi d'avoir de, euh, des métriques qui seraient métiers. Django Prometheus s'appuie sur euh, la librairie. Euh, Python de Prometheus, libéré client pour Prometheus. Donc, ce qui veut dire que c'est tout aussi simple avec du Django Prometheus ou pas du Django, donc du Python pur, de créer des métriques. En fait, il suffit d'avoir une variable qu'on définit qui est sa métrique. Dans cette variable, on va donner le nom de la métrique, son type, par exemple, un compteur ou un temps. Donc un compteur, c'est quelque chose qui va juste tout le temps s'incrémenter. C'est le nombre d'événements qui se passent, le nombre d'octets qu'on peut avoir traités ou quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a défini euh, cette variable qui est notre métrique, il va suffire dans notre code d'aller euh, par exemple incrémenter le compteur. Donc il y a une fonction juste incrémente sur le compteur, c'est vraiment très simple. Euh, concernant le temps, il suffirait de mettre un décorateur euh, autour d'une fonction, et euh, la librairie va toute seule s'occuper d'aller évaluer le temps qu'a mis euh, cette fonction, le nombre de fois qu'elle a été appelée, et, euh, et ensuite ces métriques-là vont être automatiquement exportées sur une page. Il ne reste plus qu'à dire à Prometheus d'aller euh, récupérer euh, ces métriques. Sur les, les autres aspects sur lesquels on va passer assez rapidement, parce que ça pourrait, ça pourrait mériter une conf complète, ce serait donc ce qui serait les logs. Là, il n'y a pas de grande spécificité à Python. L'idée générale étant de, on récupère les, tous les logs de son infrastructure, de ses applications, de ses services, de sa base de données ou même du système. On les remet à un endroit global et on ajoute un outil qui nous permet de rechercher et de visualiser les... Tous les logs pour permettre, bah, quand il y a une erreur, d'aller savoir euh, quel service a, a dit quoi comme message. Il y a deux outils qui sont en, en, à la mode aujourd'hui. Il y a Elasticsearch, enfin El, euh, Kibana, ELK, euh, qui est l'outil on va dire historique euh, pour, euh, pour ça, et il y a Loki qui est en train d'un peu de pousser, qui est euh, fait par Grafana c'est euh, eux qui ont fait l'outil de visualisation le plus utilisé avec Prometheus, euh, qui permet, euh, Grafana donc permet de faire des facilement, des, enfin facilement de faire des jolis graphiques en tout cas depuis euh, Prometheus et euh, Loki reprend à peu près euh, la même idée d'interface mais pour les logs. Le tracing euh, alors c'est quelque chose qui sert surtout quand on a des microservices. Euh, L'idée c'est que quand on a plein de microservices, un qui s'occupe d'authentifier les utilisateurs, euh, qui s'occupe de savoir de, à quel compte appartient l'utilisateur, qui vérifie, euh, si par exemple on a un site de e-commerce, euh, l'état du stock euh, de, de, de ce que l'utilisateur veut acheter, etc., on se retrouve à avoir plein de composants différents et en fait quand la requête de l'utilisateur arrive qu'elle a besoin de s'authentifier, de savoir de quel compte on appartient, etc. on se retrouve à répartir ça dans plein d'endroits différents ce qui fait que bah, si on avait que des logs ça devient compliqué à corréler des fois les choses si on a que des métriques, pareil, ça devient compliqué à corréler l'idée du tracing c'est d'avoir un identifiant unique qui va être utilisé après partout dans, dans son système et donc si on a eu une erreur dans le système de, de gestion de compte euh, on, peut, euh, on peut retrouver à quel utilisateur il appartenait parce que bah, on a eu la même trace, euh, même identifiant euh, dans tous nos sous-composants euh, là dessus il y a deux outils si jamais vous voulez fouiller plus le sujet qui quand marche, qui sont connus c'est Jager et Zipking donc ce qu'on avait fait là pour un peu jouer avec le, les métriques c'est qu'on a déployé une Simple application assez standard. Euh, donc c'est, euh, on a un trafic, donc ce trafic c'est euh, un load balancer, euh, c'est-à-dire qu'il va prendre les requêtes HTTP et va les renvoyer sur notre application en Django qui tourne sur DWJI. Euh, cette application en fait, son seul but c'est de fournir des, des citations, la citation du jour. Donc ça permet d'avoir un système de citation du jour à a service dans le cloud, c'est à la mode. Euh, et cette application, de façon assez simple, elle a une base de données qui contient donc euh, toutes les citations, une base de données PostgreSQL, et pour des questions de performance, on a mis un cache Redis pour, euh, pour euh, garder euh, chaque jour, euh, ne pas taper à chaque fois la base de données, on met une fois euh, dans Redis et ensuite on relit depuis euh, cet endroit là. Donc là dessus, si on fait rien de plus, on n'a aucune métrique particulière, on a juste les logs des wGI sur trois endroits différents, puisque là, on en a déployé trois. Et en fait, là, on a ajouté des métriques sur chacun des composants. Donc, Trafic, il a de base, euh, il intègre nativement des métriques Prometheus. Donc, nativement, il y a euh, une page web qui contient les métriques de Trafic, qui vont permettre de savoir combien de requêtes Trafic a traité, en combien de temps, combien font fait des 200, des 500 ou, ou d'autres codes d'erreur. Sur le IWGI, qui donc, est une application Django, bah, en fait, on a donc ajouté le Django Prometheus. Donc ça a été vraiment juste, on l'a ajouté dans les applications installées, dans les middleware, on l'a mis dans l'URL pour exposer une, une page qui a toutes ces métriques, et on a obtenu le nombre de requêtes pour chacune de nos vues, euh, si elles font des 200, des 500, les exceptions, les tords de la requête à la base de données, etc. Euh, pour Postgre et Radis, c'est un petit peu plus compliqué puisque bah, ces services ils n'ont pas nativement Prometheus. Euh, par contre, on peut ajouter des exporteurs. Alors il existe des exporteurs qui sont des éléments euh, séparés qu'on peut installer, il faut les installer, il faut les lancer, il faut les configurer. Là, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser Glouton. Donc Gluton, son avantage, c'est que euh, on le met une seule fois sur chaque serveur. Il va lui-même détecter qu'il y a un Postgre et un Redis et il va euh, monitorer ce service. Donc, dans le cas de Postgre, en fait, il va se connecter faire euh, quelques SELECT euh, pour aller trouver les, les statistiques, le nombre de requêtes qui ont été effectuées, euh, le nombre de lignes lues. Et pour Redis, il va utiliser son protocole pour aller parler sur sa page euh, Redis a une commande info qui donne pareil un peu le nombre de requêtes qui ont été traitées, le nombre de clés qu'il y a dans la base, le hit ratio. Et Glouton va donc ensuite récupérer tout ça et exporter une page, un exporteur Prometheus de métriques de PostgreSQL et de Redis. En plus de ça, on a la possibilité à Glouton d'aller lui dire d'aller récupérer euh, des autres exporteurs Prometheus. Et d'aller réexporter les mêmes métriques. Donc c'est ce qu'on a fait en fait ici. On a dit à Glouton d'aller aussi récupérer les métriques Prometheus de, nos de notre application Django, ce qui fait que toutes les métriques de notre serveur, que ce soit celles de notre application Django, de notre PostgreSQL ou de notre Redis, soient exportées au même endroit. C'est Glouton qui les exporte. En plus de ça, Glouton on va ajouter quelques métriques système, utilisation CPU, mémoire. Et ensuite, on a juste ajouté un Prometheus qui va récupérer les métriques depuis Glouton. Donc on a toutes les métriques de notre système, de nos applications, potentiellement même nos métriques métiers qui sont récupérées cette fois-ci dans Prometheus. Ensuite, si on ajoute un Grafana, on peut visualiser toutes ces métriques. Donc l'installation n'est pas très compliquée. Il y a vraiment juste, on ajoute Django Prometheus sur nos applications Django, on ajoute Glouton qui va détecter euh, tous les services, puis un Prometheus qui récupère les métriques de Glouton peut afficher dans le graph 1. Euh, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble le, le code de cette application euh, qui a été monitorée avec euh, Django Prometheus, euh, vous avez l'URL sur le github de Blimeo Labs, il euh, y a les, tout le code qui est disponible et je vais euh, laisser la main à Lionel pour euh, la fermeture. Voilà donc l'idée c'était de vous montrer à quel point c'était euh, simple de mettre ça en place. Euh, ça paraît être des choses qui sont compliquées, mais euh, vous pouvez faire ça euh, très simplement. Et ça va vous permettre d'assurer bah, euh, un meilleur suivi de qualité de, de vos utilisateurs et d'avoir plein d'informations supplémentaires sur, euh, sur votre application. Euh, merci euh, pour votre attention. Merci à Clément qui se cache au fond, qui a un petit peu bossé sur, euh, sur l'application euh, de démo. Euh, si vous voulez essayer... Euh, de faire tourner l'application et que vous n'avez pas envie de lancer un Prometheus, vous pouvez vous amuser avec Bimeo, vous avez le code PiconFR pour avoir des crédits supplémentaires. Et il nous reste, je pense, à peu près deux minutes pour une question. J'avais une question sur. Enfin, on a testé Prometheus et la conclusion était quand même. un calcul qui à la test concrètement, quand on mettait en place ce qu'ils euh, voulaient aujourd'hui, c'est ça c'est même assez impressionnant. Vous nous aurez une application, on fait euh, un compte de giga de RAM, quand même... Euh, et là, je me dis, est-ce qu'on peut peut-être avoir quelque chose de... Oui, avoir l'opportunité, c'est bien, mais à quel point, à moment, on ça va vraiment moitié les ressources de l'offre. Euh, et j'ai l'impression que le bouton du premier début, je me demande si c'est vraiment light en termes d'information. Alors, la question c'est sur les, les ressources utilisées par euh, notamment Prometheus qui peut prendre des, enfin, notamment des, des gigas de RAM. Et, euh, oui ça, ça a clairement un coût, il euh, faut trouver les, les bons trade-offs, enfin, je n'ai pas de réponse magique euh, là. Euh, oui on a déjà vu euh, des gens avec qui on travaille qui prennent euh, 50% de leur, cluster Prometheus, de leur cluster Kubernetes pour faire du Prometheus et leur monitoring. Euh, donc est-ce que les 50% ne seraient pas mieux utilisés à mettre plus de ressources pour l'application en disant euh, on ferme les yeux ça va passer euh, après il faut, faut jouer sur ce qu'on exporte sur la durée de données il on on, y a plein de paramètres à jouer mais, mais euh, c'est ce que je disais au début aussi et c'est pour ça aussi qu'on a des offres ça, fin, euh, le Prometheus est super simple à démarrer on lance le docker, euh, ça démarre super simple quand on veut grossir, etc., il y a plein de problématiques qui sont entraînées par Prometheus qui ne sont pas forcément complètement triviales. Ouais, euh, Alors, du coup, il ne fallait pas arriver en retard. Euh, du coup, en fait, on a... Enfin, la solution aujourd'hui, elle, elle est compatible. Enfin, là, le, le but c'était de présenter plus Glouton et tout ce qu'on fait autour avec du Prometheus. Euh, dans les deux projets, enfin, qui est pas encore réalisé, mais qu'on va réaliser, on a une, une compatibilité. Enfin, on n'utilise pas le stockage de Prometheus directement. On utilise un, un stockage qui est compatible Prometheus et qui se base sur du Cassandra. Un petit peu comme ce qu'avait fait Criteo avec leur, leur base de données Time Series basée sur, sur Cassandra. Donc on s'est réinspiré un peu de leur schéma, on a quelques modifications, et on a une compatibilité. Parce qu'on estime aujourd'hui que Cassandra a fait ses preuves en termes de scalabilité, on a testé plein de choses, on peut en discuter, mais on est revenu là-dessus. Merci.